Bonjour, Guillaume, trésorier de l'Association de Technologie Opérationnelle Primitive, l'association d'archéologie expérimentale, où nous étudions les, la transformation des fibres végétales en cordes. Pour cela, on part de la matière première, les végétaux. Ici, on a du lin, par exemple. On va couper le végétal au moment de la montée de sève pour avoir une plus grande résistance des fibres. Une fois que ces végétaux sont coupés, on va les mettre à rouir. Donc rouir, c'est mettre les plantes dans de l'eau stagnante, de l'eau putride, pour que les bactéries qui sont dans cette eau mangent la cellulose des plantes. L'équivalent à peu près du système sanguin, du sang pour les êtres vivants, enfin les, êtres, les mammifères par exemple. On, une fois que la plante est rouille, alors le temps de rouissage peut varier, ça peut être de 1 ou 2 jours pour le lin, et de plusieurs mois pour les cordes en écorce. Ici on a l'écorce de, de châtaignier ou de l'écorce de tilleul. Une fois que la plante est rouillie, on va la mettre au soleil pour euh, évacuer l'eau. Ensuite, on va la casser pour enlever la paille. Et ensuite, on va récupérer les fibres pour faire la corde. Comment est-ce qu'on fait une corde On prend les fibres de n'importe quelle plante et on va les tordre, les, les commettre. Donc commettre pour mettre ensemble, tout simplement faire une torsion pour pouvoir créer ces, ces fibres. Par exemple, ici on a une corde qui est en chanvre, qui est l'un des, des végétaux les plus résistants qui existe et qui peut permettre tout un tas d'utilisations. Ça peut aller simplement euh, un usage courant comme attacher une barrière ou des plus, beaucoup plus compliqué comme des armes de guerre, comme des balistes ou des arcs. Pour renforcer la résistance de ces cordes, on va les poisser. On va simplement rajouter sur ces fibres de la, de la sève de résineux qu'on va faire chauffer et on va aller imbiber la fibre. Ainsi, la corde va être protégée contre l'humidité, le soleil et la corrosion. Par contre, ça implique un entretien qui est au moins hebdomadaire, si ce n'est euh, journalier en fonction de l'utilisation. À bord d'un bateau, les bouts sont entretenus tous les jours. Comment est-ce qu'on fait une corde on part de la fibre naturelle, comme j'ai expliqué. Ici, on a du raffia. Et on va utiliser une cordière. Ici, c'est une cordière antique qui reprend des plans romains, mais qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle période jusqu'à à peu près au XVIIe siècle. On va insérer dans un os creux les fibres au fur et à mesure qui vont se commettre à la sortie. Mon associé va tourner la corde pour la commettre. Au fur et à mesure que la corde se commet, je vais rajouter de la fibre de mon côté. Alors je prends les fibres qui ont été traitées j'en rajoute et mon collègue continue à commettre la corde c'est vraiment cette action de commettage qui va faire tenir les différents brins entre eux et qui va permettre d'avoir de passer de brins qui font de 1 mètre jusqu'à des cordes de 10 20 30 40 etc